in a vast and beautiful world. If we don't fight for it, who will? Come on, Snowball. It's time to get started. Mei Ling Zhao is a world-renowned climatologist who was forced to enter cryostasis when a massive ice storm struck her Antarctic research station. She <laughs> awoke nine years later as the only survivor of her team, ever optimistic and determined to fight for a better future. May became one of the first agents to answer the call and rejoin Overwatch. Having discovered the Nexus, May now battles to protect her friends from bullies of all species and origins. May is a hardy tank who deploys climate manipulation technology to slow and disrupt her opponents. Durable and mobile, with frigid crowd control abilities, May is as comfortable diving into the enemy's back line as she is protecting her own team. May's first ability Snowblind flings a Snowball that damages, slows, and blinds all enemies in the impact area. I hate bullies! With Blizzard, May calls on her robotic companion, Snowball, to generate a fierce snowstorm that damages and slows enemies in a target area. Great words, Snowball! When Blizzard ends, enemies in the area of effect are stunned and take an additional burst of damage. May's icing ability coats her boots in frost, allowing her to skate across the battleground at high speed. When icing ends, Frost explodes outward, knocking back, slowing, and damaging nearby enemies. May's activatable trait, Cryofreeze encases her in ice, restoring health, granting shields, and making her unstoppable for the duration. Perfect for surviving any onslaught. Cold as ice! Mei's first heroic ability, Avalanche, creates a massive snowball that rumbles across the battleground, consuming every enemy hero it touches. The ball explodes at the end of its path, dealing damage and stunning any heroes trapped inside. Mei's second heroic ability, Ice Wall, raises a towering wall that blocks movement and traps any enemies unlucky enough to find themselves inside. After a short duration, the wall explodes, slowing all affected enemies. Got you! Yay! Bundle up, heroes. There's a polar storm entering the nexus. And her name is May. Her combination of high mobility, crowd control skill shots, and blockbuster heroic abilities make her a breath of the fresh Antarctic air. May might just be the coolest hero yet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour parler un petit peu du spotlight de mai, alors de mai plutôt, il va y avoir donc une autre vidéo spéciale vraiment avec l'interview comment le perso a été conçu, quels sont, enfin euh, euh, pas mal de choses concernant le perso, la création et autres euh, lors d'une interview. Exclusive avec les développeurs de Blizzard, donc ça, ce sera dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer vraiment plus sur le kit en lui-même et, euh, et sur ce que le Spotlight nous apprend. Euh, alors, j'ai bien sûr la liste des talents, mais en dehors des talents, moi, je veux voir... Euh, ça, on testera sur le PTR, bien sûr, avec la découverte de Mei, puis des games de, de PTR, évidemment. Mais globalement, du coup, ce qui est super cool, c'est d'apprendre que Mei est euh, un main tank, et donc ça, ça fait plaisir, parce que mine de rien, dans la méta, il pouvait nous manquer... Enfin, euh, c'est vrai que c'est tank et le rôle qui a eu un peu le moins de, de perso récemment donc c'est vrai que en dehors de Malganis puis Garrosh, il y avait Blaze certes mais Blaze il a fallu du temps avant de pouvoir le, le rendre en, en main tank euh, et du coup c'est assez c'est assez intéressant parce que ça va changer probablement pas mal de choses euh, beaucoup alors moi j'avais un peu peur que mei tombe du coup quand j'ai appris que c'était mei je me suis dit je connais pas encore son kit et tout je suis en mode bon de toute façon j'ai vu beaucoup de réactions un peu disproportionnées de gens qui disaient « Ah, oh, c'est Mei, c'est de la merde, etc. etc. » Mais, euh, bien sûr, sur Watch vous pouvez avoir vos préjugés, parce que c'est vrai que dans un shooter, un perso qui vous contrôle en permanence, c'est horrible. Mais, euh, pour le coup, dans un MOBA, c'est quelque chose d'assez commun, au final, les contrôles. Euh, à Nubarak, on n'est pas en mode « C'est le démon, blablabla, blablabla ». Donc, au final, faut, faut attendre de voir. Et en l'occurrence, Mei, euh, mine de rien j'avais un peu peur aussi qu'il y ait concurrence Arthas au niveau de son kit, et c'est pour eux-mêmes, vous verrez dans l'interview avec Blizzard ils en ont ils ont eu la même peur, et au final et eh bien on est plus sur un personnage qui est sur le froid, un main tank mais contrairement à Arthas où c'est sur la durée en permanence etc, mais il ressemblerait plus à un Anubarak Arthaïsé, on va dire c'est vraiment un perso de combo, et on va voir juste après, donc les forces, euh, les contrôles, les CC évidemment, tous ces sorts ralentissent les ennemis, la mobilité grâce à son dash, mais bon d'un autre côté mobilité oui et non, hein, parce que euh... À ce moment-là, Anubarak est ultra mobile. Or, Anubarak, quand tu as fait EA ou Diablo, quand tu as fait AE, bah, tu n'as plus rien. Donc, mobilité, oui et non. C'est-à-dire que mobilité, elle a un dash. C'est ça, sa force de mobilité. Elle a un dash. Le problème, c'est que le dash, tu dois l'utiliser pour le contrôle. Donc bon. Et surveillabilité, elle a également le D. On reviendra, mais le, la, la stase là qui lui permet euh, de pas mal tanker, c'est une espèce de galvanisation de Johanna mais sans pouvoir bouger. Et euh, du côté de la des, alors, des fragilités, le siège de Mage, elle a très très peu de dégâts, euh, elle a très peu de dégâts en PVP, et euh, Burst Damage, alors visiblement de ce qu'il disait, Burst Damage c'était elle... Mais, enfin, en gros elle a pas de dégâts, hein. mais il y a très très peu de dégâts, mais par contre euh, elle est également très vulnérable aux dégâts sur la durée, on y reviendra aussi, euh, les... puisqu'elle peut facilement se faire quête une fois que le E est parti, bah, elle a pas beaucoup d'armes bien sûr contre les auto-attaqueurs hein, sur les longs fights, mais euh, en termes de burst, bon, elle a quand même le D pour se protéger d'un burst, mais c'est vrai que sinon ça peut être un peu, un peu délicat. Donc présentation du... de ses sorts avec euh, le A, Donc, le ralentissement, euh, le ralentissement. Enfin, ça ralentit évidemment comme tous les sorts, mais c'est surtout l'aveuglement, donc ça c'est plutôt cool. Un petit aveuglement à distance qui, afflige, euh, qui applique un slow. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, le Blizzard, ça c'est vraiment le sort très intéressant, puisque euh, ça permet en fait de poser un Z qui va ralentir les ennemis dans la zone. Et à la fin d'un certain temps, je crois que c'est... 2 secondes, je sais plus si c'est 1,75 ou 2 secondes. Et euh, eh bien vous avez euh, donc un, un stun qui va s'appliquer en zone. Le truc c'est qu'évidemment pendant la durée du slow, le slow est pas énorme, hein, c'est du 30 30 je crois, un truc comme ça. Euh, vous pouvez du coup sortir de la zone et si vous sortez de la zone, bah vous êtes juste ralenti, vous êtes pas stun. Donc, on va voir que son kit son il y a un combo, vous allez vite le comprendre, c'est avec le E évidemment. Bon, là bon, évidemment, hein, si vous ne faites pas de hit and run et que vous restez dans la zone, c'est compliqué. Mais vous voyez, c'est quand même un petit peu long. Je crois que c'est hein. 2 secondes, c'est 2, voire 2,5 secondes. Le E, donc ça, c'est son seul outil de mobilité, c'est son dash. Donc ça slow les ennemis touchés, mais surtout ça bump sur la sortie. Donc, enfin, pas que sur la sortie d'ailleurs. Donc pendant le. Je sais plus si pendant la, pendant la trajectoire, ça, ça bump aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ralentit. Je crois qu'il le remontre à la fin Ouais non c'est que à la sortie que ça bump Mais du coup eh bien, euh, on va voir Mais l'intérêt ça va être de ZE Alors ils le font pas une seule fois de la, de la, de la, euh, fin, du, du spotlight Mais le principe en fait ça va être de poser le blizzard Les mecs vont essayer de sortir et vous vous allez claquer le E Pour les rebalancer au centre du blizzard pour les paquets et les stuns, c'est ça le combo en fait de May. Donc si vous faites ça, bah, le E vous ne l'aurez pas pour vous escape, donc la mobilité est relativement euh, moyenne. Euh, le D, donc la cryofree le cryo-freeze, attention, ce n'est pas un ice block, moi quand j'ai lu un petit peu les sorts au départ, je me suis dit, cryo-freeze, c'est comme dans Overwatch, c'est une stas, un ice block en fait. Non, ce pas un ice block, vous pouvez taper la May qui est dans le, dans, euh, dans le, dans le cryo, enfin dans, dans la stas, enfin bah, c'est pas une stas du coup, mais dans le bloc de glace. Le truc c'est qu'en fait... Elle a un shield qui la rend insensible. Donc elle a un énorme shield en pourcentage, enfin euh, je sais plus si c'est en pourcentage HP ou si des valeurs pures. Ce qui est sûr c'est que ça soigne tout simplement euh, une partie, je crois c'est 20 ou 30% de ses PV max. Donc c'est assez énorme. Enfin c'est pas mal hein, mine de rien. Alors le fait qu'elle soit insensible ça veut dire juste qu'elle peut pas être bump ou autre. Mais euh, d'un autre côté elle peut être stas par exemple. Donc... En soi c'est pas c'est pas une mauvaise chose, ça peut permettre un petit peu de calmer un burst adverse, une phase de galvanisation de Johanna mais sans pouvoir bouger hein, tout simplement. Et ça peut permettre de tempo par exemple euh, un E pour pouvoir E out. Vous avez fait E in, là vous en prenez un peu plein la tronche, hop vous claquez le D pour pouvoir E out éventuellement si ça, ça commence à se compliquer. Voilà sur le burst pour temporiser euh, les coéquipiers tout ça tout ça Premier ult, avalanche Alors l'avalanche on sait pas encore si c'est purifiable ou pas euh, On testera, c'est l'un des premiers trucs que je vais tester je pense sur le PTR Mais euh, ce qui est certain c'est que l'avalanche c'est une espèce de bourrasque de Falstad Mais avec, un mécan... enfin, avec une mécanique un petit peu proche d'un cocon Ou d'un d'une mot par contre une gueule vorace de Zagara Donc en gros ça attire l'ennemi dedans et en fait ça va continuer à avancer, continuer à avancer, et à la sortie de l'avalanche ça explose, ce qui va stun l'adversaire, vous voyez en plus, alors je sais pas si ce sera en jeu aussi cet indicateur visuel pour dire où est-ce que l'avalanche arrive, ça c'est plutôt sympa pour les, pour les coéquipiers. Et du coup on voit en fait les mecs sont attirés dedans et à la sortie sont stun. Donc ça a l'air très intéressant mais d'un autre côté ça va pas être si simple à utiliser. Soit pour disengage mais pour engage ça veut dire utiliser le E pour vous retrouver derrière l'ennemi etc. Un petit peu à l'image d'une bourrasse de Falstad. Ça me fait penser à un mélange entre la bourrasse de Falstad et le R de Stuka. Vous savez le bras euh, c'est euh, l'éruption. Euh infectieuse ou je sais plus quoi, le, le truc, le 20 enfin le 10 qui, qui bump et en l'occurrence ça me fait un peu penser à ça l'utilisation va être peut-être euh, similaire on verra si les galvas fonctionnent par exemple une Johanna qui galvanise euh, on claque le truc, le mec est un sensi à ça mais d'ailleurs toute sa team se fait bouger un petit peu à l'image d'une Bourrasque de Falstad ça peut être assez intéressant et vous voyez, ça, ça bloque tout le monde dedans et à la sortie, c'est un stun. Donc, ça, c'est assez intéressant. 70 secondes de CD, il me semble, Avalanche, ou 60 ou 70 secondes de CD. Et l'ice wall, qui lui aura 90 secondes de CD, euh, c'est une espèce de prison du vide. Un mélange de prison du vide. Et euh, c'est un mélange entre le mur de Tassadar, le bloc de le pic à glace de Kel'Thuzad et la prison du vide de Zeratul. Donc, l'ice wall. Je crois que c'est 60 secondes la bas alors, il me semble que c'est 60 et 90 pour... 90 je suis sûr pour le mur, mais du coup vous voyez, si ça attrape les mecs sur place, eh bien ça met une stase, et à la sortie de la stase, alors ce qui est intéressant c'est que visiblement la stase, alors on verra si ce sera, euh, si sera la même chose, mais la stase euh, c'est un peu comme un saut l'uric de Medivh, mais... Euh, on va dire que j'ai l'impression que c'est comme une prison du vide, c'est-à-dire que le mec, l'animation, elle est touchée direct. Vous voyez, ils ont, ils ont le même euh, avec la barre orange en dessous. Vous voyez, qu'ils ont le même temps de stase. Donc j'ai l'impression que c'est pas mal. C'est, moins, c'est mieux que Medivh ou Medivh bah, Vous pouvez potentiellement avoir des mecs euh, qui n'ont pas la même durée de stase. C'est plus comme une prison du vide pour pouvoir faire un combo. Mais d'un autre côté, si vous jamais l'ennemi n'est pas dans euh, le mur lors de son incantation, il se retrouve bloqué par le mur comme un mur de Tassadar classique. Euh, la différence, c'est aussi que comme le pic à glace de Kaltuzad, à la fin, il explose et va ralentir l'adversaire euh, je sais plus s'il fait des petits dégâts à la sortie mais ce qui est sûr c'est qu'à la sortie il explose et il ralentit l'adversaire ça c'est certain donc euh, le petit euh, là là faut voir une blague de développeur hein, parce que c'est vrai qu'on avait un peu peur l'une des critiques sur mail c'était euh, que euh, elle est le kit d'artas ou le kit de jaina du coup elle lui balance une avalanche dessus c'est rigolo c'est rigolo, donc voilà pour ce qui est du kit de Mei, honnêtement je suis, j'étais, euh, si vous avez vu ma vidéo sur le top 10 des persos Overwatch que j'attendais Mei était dans les bonus en mode je sais pas trop parce que il y, y a moyen de faire des choses sympas mais globalement c'est un peu, soit tu fais un DPS et c'est Jaina en, moins bien, en, en plus chiant euh, et full cancer, soit c'est euh, Arta, c'est du coup qui a l'intérêt euh, au final ils ont fait un ils ont bah, lors de l'interview avec les devs vous, vous l'entendrez hein, si vous la regardez ou si vous l'avez déjà vu euh, ils ont justement eu ces même, ce même questionnement et au final ils en ont fait un perso à combo euh, donc c'est probablement le perso d'Overwatch qui ressemble le moins alors le moins on a toujours bien sûr euh, le, le, le visuel on a toujours les dynamiques les mécaniques et on reconnaît le personnage bien entendu mais c'est vrai que de, de son kit de son gameplay c'est probablement le personnage d'Overwatch qui ressemble le moins euh, à son état dans Overwatch je veux dire Tracer c'est du calque Anzo bien sûr il y a eu le, le rework Anzo sur Overwatch du coup il n'y a plus le mille flèches tout ça mais Anzo c'était le Anzo d'Overwatch Diva c'était la Diva d'Overwatch aussi au final, mais il ressemble bien. Euh, enfin, est vraiment différente. Par exemple, il n'y a pas le truc qui slow de base avec euh, l'auto euh, en spray là et qui va stun. Non, non, ça, il n'y a, a pas. Donc, le perso est quand même assez intéressant. On a un perso à, à combo, euh, pas trop de dégâts donc. Elle risque pas trop d'être utilisée, enfin elle peut être utilisée en solo lane, mais pour le moment, dès qu'il semblerait, on est plutôt vraiment sur du main tank Mei, donc honnêtement, euh, elle risque d'avoir peut-être sa place, faudra voir avec les, les talents, les stats, etc. bien entendu, mais d'un point de vue kit, c'est vrai que le perso semble assez intéressant et comme quoi faut peut-être parfois ne pas juger trop à l'apparence et attendre un petit peu parce que j'ai vu beaucoup de réactions, moi j'étais sous NDA donc je pouvais pas en parler mais j'ai vu beaucoup de réactions en mode oh mais c'est le cancer comme sur Overwatch et tout Alors, au final le perso bien sûr il y a ma slow hein, donc forcément il peut être un petit peu frustrant mais euh, je veux dire des persos à slow il y en a plein dans Heroes et c'est pas spécialement un problème donc le kit a l'air vraiment, euh, vraiment cool il y a quand même du counterplay aussi sur Mei, donc je, moi je suis intéressé, je ne sais pas non plus c'est pas le perso qui m'a le plus hype mais euh, honnêtement euh, agréablement surpris de ce qu'ils font avec le perso, j'étais un peu triste. Je m'attendais à du Reinhardt ou du Winston pour un tank d'Overwatch Et au final voir voir Mei, J'étais un peu en mode ah bon bah dommage Mais en faire un main tank bah, c'était plutôt une bonne idée Et avec ce kit là ça reste assez intéressant Donc euh, voilà pour ce qui est du, du kit de Mei On verra les, les talents encore une fois Mais il y a pas mal de choses Concernant justement la mécanique de combo euh, Sur ses auto-attaques aussi Faire un truc qui fait que son auto-attaque peut slow il euh, y, y a quelques talents à Regen. Elle a des talents. Elle a un palier 16 très très fort. Hein. J'ai déjà regardé un petit peu. On a un palier 16 très fort. Les vins ne sont pas ultra OP. Les vins sont pas mal. Mais par rapport au dernier perso et au dernier rework, les vins sont pas. Oh, Godlike, j'ai trouvé. Ça m'a assez choqué, on va dire. Enfin choqué. Ça m'a étonné, parce que.. Pas trop dans le délire de, de, de, de dernièrement. Mais par contre, ouais, elle a des. elle a des. Honnêtement, elle a des talents très intéressants. Il y a un ou deux paliers où je pense que. Faudra tester, encore une fois, bien entendu, c'est qu'un aperçu. Mais il y a quelques talents où je pense que le perso. Euh, il, y a, il y a quelques paliers où je pense ouais. qu'il y aura. Il n'y aura pas trop de choix Mais par contre sinon globalement aussi en termes de palier Le perso est assez intéressant Je repense au, vraiment au palier 16 Où les 3 sont très très forts euh, un, euh, Alors que ça c'est l'ult niveau 20 d'ailleurs Que vous voyez sur l'avalanche En gros ça réduit le temps de recharge de l'avalanche Donc rien que pour ça c'est pas mal Et ça va balancer des, des A en fait en version sans talent de Mei donc il y aura un build un peu plus sur le A, un build un peu plus sur le combo avec le reset du E sur le Z, etc. Donc, et un peu plus auto attaque. Donc il y a des choses assez intéressantes honnêtement à tester, mais je pense que pas mal de choses peuvent être cool. Donc ça voilà c'est le vin de, de, de l'avalanche. C'est le vin de l'avalanche que vous avez vu ici. Et voyez le combo le combo est là en fait s'il si, le fait pardon il le fait ici le combo. C'est à dire bump le tral dans le dans le stun. Et ça c'est super intéressant puisque ça, ça va être la mécanique de combo pour assurer un stun, donc c'est pas si simple non plus que ça à faire. Mais euh, bon là ça sert à rien par contre qu'elle fait Mais euh, du coup c'est plutôt cool C'est plutôt cool ou pareil on focus un mec avec le mur a l'air très fort Le mur a l'air très fort, l'avalanche c'est l'air très rigolo à voir si ce sera compétitif Le mur ce qui est sûr c'est que lui il sera compétitif hein. Ça c'est certain euh, L'avalanche il faut, faut voir un petit peu comment on va pouvoir le, le, le réaliser Il y a moins que ce soit très très fort ou que ce soit pas terrible euh, L'avalanche mais d'un autre côté ça sera très rigolo Ça c'est certain et le vin, je sais pas trop, sur l'avalanche, on verra, on testera bien entendu. En tout cas, voilà, j'espère que euh, ce, cette découverte du kit de mail euh, vous a plu, je vous invite très fortement à aller voir l'interview que j'ai eue avec euh, les développeurs de Blizzard, la première partie est en anglaise avec les questions en anglais, et ensuite, bien sûr, je traduis tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, euh, vidéo assez courte mine de rien, mais voilà, je, je pense qu'on a, euh, on verra, hein. là pour le moment c'est que la découverte du, du, du, du gameplay, donc on verra par la suite euh, ce que le perso fait, mais honnêtement, moi je suis... Euh, je, je, on va dire que j'étais sceptique J'étais pas non plus en mode anti-mail J'ai vu qu'il y a beaucoup d'anti-mail Mais globalement, bah, assez, assez agréablement surpris ouais, Par son kit, c'est vraiment, vraiment sympathique Donc voilà, je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à me donner vos impressions euh, et à vos, vos retours Dans les commentaires évidemment On testera ça sur le PTR, bien sûr, sur le stream Et je mettrai les VOD sur Youtube En attendant, voilà, plein de bisous, à bientôt à plus, dans le Nexus N'oubliez pas de liker La page Youtube La page Youtube ça ne veut rien dire, ça. La page Facebook, le follow Twitter, évidemment. Likez la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, faire un tour sur le site où vous retrouvez les actus, etc. Mais si vous n'avez pas Twitter, vous avez les actus, euh, le stream, le planning de stream, etc. Vous avez le Discord également dans la description. Voilà, plein de bisous.